à tous de nouveau. On attaque directement avec l'ouverture et on va commencer d'emblée donc une session autour de l'imagerie cardiologique, diagnostic difficile. Cette imagerie qui est multimodale et on va pas perdre de temps. Et on va commencer tout de suite avec Olivier Hutin de Nancy qui va nous parler de l'imagerie dans l'amylose cardiaque. Merci beaucoup Olivier pour ta présence. Bonjour à tous. Euh, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup. Merci Thibault. Merci Olivier. Merci de m'avoir convié. Donc J'ai la lourde tâche de débuter ces, ces journées, donc de vous parler et d'introduire la notion d'imagerie cardiaque dans ces journées. Et On, on va l'aborder dans la notion des, des, des problématiques que ça peut apporter, notamment sur la, la, les différentes étapes de la maladie. Alors on va parler de diagnostic aujourd'hui, notamment cette session, mais je vais aborder également la notion de stratification et de, de suivi thérapeutique, puisque rien n'est indissociable. Et on va parler de diagnostic, vous allez voir, on va regarder euh, notamment les problématiques dans les formes précoces, mais aussi on va aborder tout ce qui est la notion de facteurs confondants. Euh, Patricia va vous en parler, Sylvestre aussi, également dans les diagnostics différentiels. Et toute la problématique aussi du, du dépistage de masse, et, et, et on sait qu'on a des algorithmes, mais il faut les appliquer, il va falloir les appliquer dans certaines situations, et on va se rendre compte que dans certaines situations, ça peut être difficile. Alors le problème de la stratification, on va voir, bien sûr, il faut sélectionner les patients qui vont bénéficier le plus de nos traitements, et après, les suivre. Alors tout ça doit obligatoirement s'intégrer dans la notion de modification de prévalence, déjà, de la maladie, clairement. On sait qu'il y a une augmentation de la prévalence, notamment dans mylose à transthyrétine, et puis des indications des différentes modalités d'imagerie. On le voit très bien, et on le sait, par exemple, sur la scintigraphie, à partir du moment où on a eu des nouveaux algorithmes, on a eu une chute des biopsies, une augmentation du taux de scintigraphie, mais c'est vrai également pour l'IRM cardiaque, on a des modifications de nos stratégies en fonction des algorithmes. Et on ne peut pas proposer des nouveaux outils ou des algorithmes si, au, au, au, bout du, euh, au bout des choses, on n'a pas la possibilité de réaliser les examens, et il faut vraiment euh, mettre en balance euh, la, la possibilité de réaliser ces examens et de les mettre en pratique euh, dans la vie réelle. Alors, cet algorithme, vous le connaissez tous, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Euh, la problématique étant, c'est que dans un certain nombre de situations, ce qu'on va traiter aujourd'hui dans cette session, les situations difficiles, notamment quand les patients sont en grade 0 ou en grade 1, ou également sur la notion d'échographie ou d'IRM qui vont vous inciter à rentrer dans cet algorithme. On va voir qu'il y a toute une difficulté à partir du moment où on s'intéresse à des patients qui ont soit des facteurs confondants, soit à partir du moment où on considère du screening sur des populations relativement larges. Alors, premier élément, tout d'abord, est-ce qu'on doit toujours faire du strain Alors, vous savez qu'on avait cette image en cocarde, hein, qui nous sert quand même clairement euh, pour nous aider à différencier certains types d'hypertrophie, mais également euh, d'hypertrophie liée à la poche charge euh, on, on le sait maintenant, et ça a été conforté euh, cette année, notamment dans la mylose AL, euh, où vous savez la valeur pronostique de cette valeur globale de strain longitudinal. Et si vous avez juste deux, trois valeurs, la notion de 16%, 12%, 9%, qui vont vraiment vous stratifier des patients, qui ont même été proposés d'être implémenté dans les différents stades de gravité de l'amylose. Et puis cette notion de réponse au traitement, on va y revenir beaucoup aujourd'hui, cette notion ici de 2% en valeur absolue qui a été proposée dans les chimiothérapies également comme des valeurs de variation de strain qui peuvent vous dichotomiser les patients qui vont répondre ou pas. Alors est-ce qu'il faut faire du strain du VG Oui du strain également des autres cavités. Et là, en 2022, on a eu plusieurs papiers, notamment sur le strain de l'oreillette, à la fois à visée diagnostique, à la valeur de 6%, mais également à visée pronostique pour prédire vos patients qui vont soit développer de l'arythmie soit développer une réelle cardiomyopathie atriale, mais également probablement du strain du ventricule droit qui doit et qui peut être implémenté, mais également au-delà du pic de strain, et dans ce concept de notion de post-charge, de facteurs confondants qui vont aggraver la maladie, la nécessité d'intégrer d'autres marqueurs, et on a d'autres outils intégrés qui vont s'additionner à la valeur du strain, notamment par exemple le travail myocardique, qui semble avoir des données intéressantes pour suivre nos patients. Alors les paramètres de déformation, ils sont intéressants, vous connaissez euh, ces valeurs euh, de déformation basées sur les ratios. Néanmoins, et là euh, on le sait maintenant que dans les patients des populations qui sont non sélectionnées ou alors des patients à haute probabilité ou avec des comorbidités, par exemple, ici vous voyez des patients qui ont une sténose aortique sévère sans euh, amylose peuvent avoir tout à fait cette d'apical sparing et on sait que maintenant ces différents paramètres échocardiographiques doivent être adaptés en fonction de la probabilité pré où vous vous situez. Et on a les scores initiaux, qui viennent un peu les scores historiques, notamment le score de Boldrini, qui va être adapté un peu en fonction de si vous avez une amylose L ou une amylose à transthyrétine. Mais en fonction, et on va vous en reparler ce matin, si vous êtes dans une situation où le patient a une sténose aortique ou si le patient se présente sur des tableaux d'insuffisance cardiaque à FE préservé, probablement que la valeur diagnostique euh, des paramètres, par exemple de l'apical sparing ou des différents ratios que je vous ai présentés, est inférieure et ne va pas être suffisamment discriminative pour vous prédire une scintigraphie positive. Et on revient à des critères en fait, qui sont relativement simples, et vous voyez ici, dans ces différents scores, on, on peut en revenir à des notions d'épaisseur pariétale relative euh, euh, ou de sévérité d'hypertrophie, qui peuvent être des paramètres qui sont très simples, mais qui vont permettre d'avoir une, une excellente valeur discriminative dans ces populations. Alors, est-ce qu'on peut distinguer l'amylose l de la, la transthyrétine euh, En échocardiographie, vous savez qu'historiquement, on, on vous a dit, l'échographie est strictement identique. L'IRM peut apporter certains éléments. On a des valeurs, notamment sur euh, la quantification de l'œdème, notamment par les euh, séquences de cartographie T2. Et, et on le sait, dans l'amylose AL, dans l'amylose à transthyrétine, ça semble être des éléments à, intéressants à implémenter dans vos pratiques et dans vos euh, stratégies d'IRM cardiaque pour essayer éventuellement d'apporter une information discriminative et puis les nouveaux traceurs on vous en parlera également aussi notamment du, le florbétabène et notamment dans le, pour la, avec la réalisation de TEP qui va vous permettre de discriminer des patients en fonction de leur fixation à ces molécules. Alors, à l'opposé, on va vous parler aussi des patients qui n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et vous savez qu'il y a des patients qui se présentent soit dans du screening précoce, soit dans du screening de patients qui ont des formes mixtes des patients sans hypertrophie ventriculaire gauche. Et on sait que la scintigraphie peut être plus intéressante que l'échocardiographie et vice-versa. Et qu'on doit également aussi avoir des algorithmes. Vous voyez ici des algorithmes proposés dans les formes héréditaires. Où il faut vraiment, euh, probablement proposer d'autres alternatives, même si la scintigraphie est négative. Et donc, pour ce qui est de la scintigraphie, on va vous en reparler ce matin. Il y a un certain nombre... D'éléments et de réponses auxquels on a maintenant des idées relativement claires sur la reproductibilité, la faisabilité d'une scintille quantitative, également la comparaison des différents traceurs et l'impact éventuel de la découverte fortuite de fixation à la scintigraphie. Néanmoins, il faut encore algorithmer, on va vous en parler, on va vous parler de l'IRM cardiaque, de savoir à qui faire des IRM, à qui faire des scintigraphies, et puis bien sûr mettre en contrebalance. je vous en ai déjà parlé, sur l'accessibilité la, la, la, aux différentes techniques, mais également euh, au, au, au coût que ça peut avoir, et puis au rôle éventuellement de refaire des scintigraphies euh, euh, itératives. Alors, un, un petit mot du, du monitorage. Dans la première session, on va parler uniquement de diagnostic, mais je ne peux pas vous parler de monitoring, même si ça va être abordé dans la journée. Clairement, on, on ne connaît pas bien donc, cette histoire naturelle et on, on a probablement la nécessité de comparer nos méthodes, bien sûr, cliniques d'évaluation, mais également les biomarqueurs circulants, mais surtout d'imagerie cardiaque. Et le problème, c'est d'élucider vraiment les patients qui vont être soit... Stabiliser, soit qui vont progresser, soit s'aggraver, avec cette notion qui est relativement difficile, c'est de savoir quelle est l'évolution spontanée, quelle est l'évolution sous traitement, mais quelle est également l'évolution chez les patients qui sont âgés, qui ont un rétrécissement ortique, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une hypertension artérielle, quel, quel, quel va être le rôle de ces facteurs confondants dans l'évolution de la maladie et dans les différents paramètres qu'on va surveiller. Alors, dans la mylose vous le savez qu'il y, y a un certain nombre maintenant de, de, de, de, de documents qui, qui vont potentiellement être euh, transposables sur à la à transthyrétine et des éléments extrêmement intéressants, notamment sur le monitoring en IRM cardiaque. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, on a probablement euh, un profil qui va être différent si on a une régression de la maladie, des paramètres qui vont se modifier, notamment des paramètres volumétriques de stroke volume, comparativement à des patients qui vont progresser. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des patients qui vont stabiliser des gens qui vont progresser qui vont régresser mais qui a probablement les paramètres notamment écho de première ligne vont pas être les mêmes si votre patient progresse ou si ça grave et donc va falloir essayer de définir tout ça et dans la à transthyrétine vous savez que l'IRM cardiaque de suivi notamment les valeurs de t1 les valeurs de cv peuvent être potentiellement intéressantes, mais encore une fois et donc là c'est les perspectives que je donnerai c'est de savoir à quel quel patient euh, et On va vous reparler de l'IRM cardiaque qui ne peut pas être fait à toutes les amyloses à transthyrétine. Et donc, le, le, la question est de savoir est-ce qu'il faut faire plus d'IRM cardiaque ou des IRM plus rapides en faisant uniquement du T1 pour avoir au moins une valeur de base Parce que si vous voulez suivre votre patient avec le CV ou du T1, si vous n'avez pas une valeur avant la mise en place de traitement, vous ne pourrez pas suivre vos patients il y a éventuellement d'autres papiers là récemment qui sont sortis sur le calcul de l'ECV au scanner, qui pourraient donner éventuellement une disponibilité sur certains profils de patients, en fonction des patients chez qui on va tout de suite réfuter l'IRM cardiaque en raison de leur, leur âge ou de certaines situations. Et puis, quelque chose qui est probablement important sur le dépistage de masse, c'est la nécessité de, probablement d'augmenter de, la probabilité pré d'avoir une scintigraphie positive, tout d'abord par la clinique, en essayant de, de, de, de sélectionner des patients qui doivent bénéficier d'une échocardiographie. Et puis, comme je vous l'ai dit, essayer d'avoir des, des, probablement des algorithmes appropriés pour tel ou tel profil de patients insuffisant cardiaque ou avec comorbidité pour vraiment augmenter notre ratio scinti-positif sur scinti-négatif et améliorer le, le screening de ces patients. Donc voilà mes conclusions qui seront en fait l'introduction les, les, de cette session. C'est un, l'élément qui me semble important, c'est de développer donc des stratégies multimodales, bien sûr, en, en stratifiant les, les différents outils qu'on a à notre disposition. Bien sûr, pour le dépistage un petit peu de masse, mais également pour le dépistage précoce des patients. Et puis surtout, on va vous en reparler sur les patients qui ont des facteurs confondants ou des diagnostics différentiels. Il faut aussi, euh, par rapport au développement de nos nouveaux outils, nos nouvelles techniques, bien se mettre à la place des personnes qui ont une un accès difficile à l'IRM cardiaque ou à, ou à différentes modalités, en mettant en, sans remettre en cause l'expertise ou la reproductibilité des différentes modalités dans les différents centres, mais vraiment s'adapter à la vie courante si on veut que ces outils soient utilisés et soient performants. Et puis, bien sûr, développer le monitoring des patients et avoir des outils, bien sûr, lors de la prise en charge du diagnostic, mais qui vont nous servir pour le suivi et qui vont permettre de, de définir des, vraiment des valeurs cibles cut-off et des fréquences et des modalités de, de suivi. Voilà, je vous remercie de votre attention.